La distributivité double développement. Alors, comme souvent dans ces exercices, on va y aller un petit peu progressivement. On détaille de moins en moins les étapes, mais au début, on les détaille. Donc ici, j'ai le 5 que je vais distribuer sur le 6, puis sur le B. Ensuite, le A que je vais distribuer sur le 6, puis sur le B. Ça fait donc 5 fois 6, 30, 5 fois B, 5B, A fois 6, ça s'écrit 6A, A fois B, AB. Et du coup, ici, quand j'ai cette expression-là, eh je vais faire 7 fois 3, plus 7 fois C, plus A fois 3, plus A fois C. C, 7 x 3, plus 7 x C, plus A x 3, plus A x C, qui va me donner 7 x 3, 21, plus 7 C, plus A x 3, ça fait 3 A, plus A x C, ça fait AC, etc. Le deuxièmement, on vous demande de dessiner les flèches. Alors c'est peut-être compliqué pour ceux qui ne sont pas sur papier. Bon, Et puis euh, ça va dépendre des gens. N'hésitez pas quand même à essayer de mettre des couleurs ou à surligner ou à faire ce que vous voulez. Voilà donc. Parce que progressivement, vous voyez, ici j'ai deux étapes. Là, ça y est, j'en ai plus qu'une. Pour plusieurs d'entre vous, ça sera suffisant à condition d'aller lentement au début. Donc A fois C, AC, A fois c, A D, A D. Je passe aux flèches orange, B fois C, BC, B fois D, BD. Je fais la même chose ici, 5 fois 6, 30, 5 fois M, 5M, E fois 6, ça donnera 6E, E fois M, ça donnera EM. Ici, 7 fois 9, plus 7 fois A, plus M fois 9, plus M fois A. Ici, 9 fois C, plus 9 fois D, plus C fois C, attention, C fois C, ça fait C au carré, plus C fois D. Le dernier, 5 fois 5, 25, 5 fois N, 5N, plus M fois 5, 5M, plus M fois N, MN. Développe avec ou sans flèche, même chose euh, qu'au-dessus. Euh, on vous incite au fur et à mesure à limiter encore plus les étapes. Rappelez-vous qu'ici, P fois P, ça ne donne pas PP, ça ne donne pas 2P, ça donne P au carré. C'est une écriture plus simple. Et attention ensuite, les signes négatifs, les nombres négatifs vont débarquer. On vous rappelle que le produit de deux facteurs de même signe, c'est-à-dire quand je multiplie deux nombres, s'ils ont le même signe, le résultat d'un produit, d'une multiplication, est positif. Si c'est des signes différents, c'est négatif. C'est-à-dire que 5 fois 2, ça fait 10. J'écris ici euh, 10. 6 fois 2, ça fait 12. Très bien. Mais ici, 5 fois moins 2, j'ai un nombre positif un nombre négatif, ça va donner moins 10. Et ici, j'ai négatif par négatif, moins par moins, deux fois le même signe, ça va donner positif. Pareil, allez-y doucement. Et puis, euh, donc, euh, l'heure de vérité, ici, par exemple, il faudra que vous fassiez attention à vos signes, Parce que donc, ici, je, si je prends cet exemple-là au hasard, je vais donc avoir moins 3 fois moins 3, ça va donner 9. Et après, je fais moins 3 fois B, un négatif, un positif. Et bien, le résultat, il sera négatif. Et moins quoi 3B. Et après, ici, je vais avoir A fois moins 3. Je réfléchis. Un positif, un négatif. Déjà, mon résultat, il est négatif. Et après, A fois 3, 3A. Et le dernier, un positif, un positif. Et eh bien, ça va être positif. Très bien. Et A fois B, ça fait AB. Euh, donc, moins 3 fois moins 3, même signe positif. Moins 3 fois B, signe différent, négatif. Plus A fois moins 3, euh, différent, donc résultat négatif. A fois B, 2 positifs, le résultat est positif. Attention, allez-y lentement, il n'y a pas d'urgence. Bonne chance